Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des nouveautés et nouvelles fonctionnalités dont Amazon va ou a mis en place pour 2022. Il y a 5 points importants dont j'aimerais discuter avec vous. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et n'oublie pas de liker ceci. Alors, on y va! L'année 2021 a été une année folle pour les commerces électroniques et Amazon. De plus en plus de consommateurs ont fait leur achat en ligne, ce qui a poussé à avoir aussi plus de vendeurs qui ont essayé de profiter de cette ruée vers l'heure moderne. Près de 500 000 nouveaux vendeurs ont créé un nouveau compte Amazon Seller l'année dernière. Pour aider les vendeurs à se préparer à ce qui pourrait arriver avec la vente sur Amazon de cette année, j'ai recherché des informations de sources fiables. Ceci prévoit que ces changements auront un impact sur les activités FBA au cours de l'année 2022. Voici cinq points dont je vais aborder. Le point numéro un, les vendeurs s'approvisionneront davantage auprès des fabricants nationaux. Avec les problèmes de chaînes d'apprévisionnement qui ont un impact négatif sur les entreprises du monde entier, les experts croient que de plus en plus de vendeurs commenceront à s'approvisionner auprès des fabricants ou des fournisseurs dans dans leur pays d'origine. Par rapport à la Chine, où la main dœuvre et les matériaux sont beaucoup moins chers, l'approvisionnement euh, en produits d'un pays comme les États-Unis coûtera probablement plus cher par unité à produire. Côté positif, la réception de vos articles sera beaucoup plus rapide et abordable que de les faire expédier de la Chine. Les vendeurs peuvent également envisager de se prévisionner sur le continent. Par exemple, si vous vivez aux États-Unis, recherchez des fabricants au Canada ou au Mexique où les matériaux peuvent être moins chers et même de meilleure qualité. Des clients spécifiques peuvent également s'intéresser de plus en plus à l'achat de produits fabriqués dans leur pays d'origine. Par exemple, le terme de recherche « Made in USA » a connu une augmentation de 54% du volume de recherche au cours des 90 derniers années et Made in Canada a connu une augmentation de 143% de volume de recherche sur Amazon.ca. L'approvisionnement des États-Unis peut souvent être un petit peu plus complexe que l'approvisionnement en produits de d'autres pays comme la Chine. Vous pouvez facilement visiter un site comme Alibaba et trouver un fournisseur pour presque tous les produits à s'approvisionner en Chine. Si vous voulez vous approvisionner aux États-Unis, cependant, il faudra faire un petit peu plus de recherches pour trouver exactement ce que vous cherchez. Néanmoins, si les vendeurs peuvent trouver une source fiable à un prix équitable, ils auront un avantage sur leurs concurrents qui ont des problèmes de commande et des réceptions de stock. Le point numéro 2 est Amazon mettra en lumière les produits usagés. Pour rivaliser avec eBay et même Facebook Marketplace, nous pensons qu'Amazon va se concentrer davantage sur les produits usagés et remis à neuf. Non seulement l'achat d'objets d'occasion est plus durable pour l'environnement, mais il peut euh, ainsi aider les acheteurs à trouver des produits qu'ils recherchent en cas de pénurie. Actuellement, Amazon a des programmes qui soutiennent la durabilité tels que FBA Grade and Resell et FBA Donation, bien qu'ils ne mettent pas vraiment en évidence les produits usage. Certains diront que peut-être qu'Amazon a ses pages comme Amazon Renewed, Amazon Warehouse, mais si vous ne savez pas qu'elles existent, ces pages ne sont pas faciles à trouver sur la page d'accueil d'Amazon. Je vais vous mettre les liens en bas de cette vidéo. Le point numéro 3 est Amazon créera plus d'outils et de programmes destinés aux propriétaires de marques enregistrées. Si vous êtes inscrit au programme Brand Registry d'Amazon, vous connaissez les nombreux outils et fonctionnalités dont vous disposez. Certains outils spéciaux incluent le contenu A+, les reviews vidéo, les, les offres groupées virtuelles et d'autres solutions pour publicitaires non disponibles pour les vendeurs tiers non enregistrés sur la marque. Si vous êtes un vendeur avec une offre de produit unique et que vous n'êtes pas encore inscrit au Brand Registry, vous risquez de manquer des opportunités incroyables. Je crois qu'Amazon continuera à créer des outils et des des programmes qui profitent aux marques inscrites au Ben Registry. Le point numéro 4 est Amazon ajoutera de plus de fonctionnalités Amazon Store. L'Amazon Store, c'est un moyen incroyable pour les marques de créer leur site web de commerce électronique sur Amazon. Amazon développera probablement de nouveaux outils de fonctionnalités pour aider à générer plus de trafic et de notoriété vers la vitrine Amazon d'une marque. Et pour terminer, le point numéro 5, c'est Amazon créera plus de fonctionnalités similaires aux médias sociaux. Avec une population croissante de consommateurs partout, les applications les médias sociaux pour les produits. Le marketing des médias sociaux et le marketing d'influence sont essentiels pour développer une marque de commerce électronique sur le marché d'aujourd'hui. Amazon s'est lancé dans l'espace du marketing d'influence avec son programme Amazon Live au cours des deux dernières années. Amazon Live permet aux marques inscrites au brand registry et aux influenceurs d'Amazon de diffuser en direct sur Amazon leur marque ou leurs produits qu'ils aiment. En tant que marque enregistrée sur Amazon, votre live stream apparaîtra directement sur la page de détails de votre produit afin que les visiteurs puissent regarder des live streams et en savoir un petit peu plus sur vos produits. Amazon va toujours évoluer et c'est ainsi pour le mieux. C'est certain que ça peut être frustrant pour vous, les vendeurs qui sont là depuis un certain temps et qui sont habitués à ce que qu'Amazon reste comme qu'on l'a toujours connu, mais la vie, euh, c'est une perpétuelle évolution et je crois très fort que c'est pour le mieux. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et euh, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!